Hello les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un accessoire très utile quand on fait de la photographie. Il s'agit d'un chargeur pour batterie d'appareil photo, le Anel ProCube 2. Et oui, quand on utilise un appareil photo, on est obligatoirement obligé de charger ses batteries. De plus en plus de constructeurs ne l'incluent plus dans la boîte des l'achat. C'est le cas par exemple pour le Fujifilm X-T4. Pour le charger, il faut obligatoirement brancher un câble à l'appareil photo ou acheter le chargeur Fujifilm BCW-235. Ici, le Anel Pro Cube 2, euh, je l'ai choisi pour Fujifilm car j'utilise des appareils photo Fujifilm, mais vous l'avez disponible dans plusieurs marques différentes comme Canon, Nikon, Sony, Olympus. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut charger les batteries par deux si besoin et ça, c'est vraiment top. Allez, c'est parti Alors, en ce qui me concerne, je suis actuellement équipé du Fujifilm XH1 et du Fujifilm XT4. Donc, j'ai besoin d'un chargeur compatible pour, pour batterie NPW126S et NPW... Euh, 235. Donc avec le Fujifilm X-H1, j'ai déjà un chargeur qui, qui était bien inclus dans la boîte et qui me permet de charger une seule batterie à la fois. Le truc, c'est qu'en tant que photographe professionnel, j'utilise souvent le Fujifilm X-H1 euh, qui consomme vraiment beaucoup de batterie, euh, étant donné son écran euh, qui est situé sur le dessus. Donc je me suis rendu compte euh, que je peux consommer rapidement plusieurs batteries par jour selon la charge de travail. Avec le Anel Pro Cube 2, en fait, il y a une plaque à clipser dessus pour changer le type de batterie à charger alors dans le pack que j'ai il y a une plaque de batterie compatible NP-W126S donc pour les batteries Fujifilm xh 1 et NP-W235 pour les batteries du Fujifilm xt 4 on peut également trouver une plaque pour charger les piles classiques de type LR6 alors moi qui utilise des Flash Cobra c'est vraiment un gros point positif euh, d'avoir cet équipement supplémentaire j'ai déjà évidemment des chargeurs de piles pour recharger les batteries, euh, pour recharger les piles, recharger mais pouvoir en charger quatre en plus sur une nouvelle prise en même temps ça permet un gain de temps euh, supplémentaire donc c'est pas négligeable alors surtout que c'est vendu en plus avec le pack alors c'est que du bonus hein, parce que euh, franchement euh, au départ on, on achète pour euh, recharger ses batteries et finalement on a une plaque supplémentaire pour recharger des piles rechargeables donc c'est vraiment que du plus que du positif et en plus c'est bon écologiquement euh, d'utiliser des piles rechargeables plutôt que des piles jetables en ce qui concerne euh, le Anel Procube, donc en fait, il y a un écran euh, LCD. Donc ce produit possède un écran LCD qui permet de vérifier la charge en temps réel, contrairement au chargeur du Fujifilm xh 1 officiel, où je dois attendre que la petite LED euh, soit euh, éteinte pour m'indiquer que c'est déjà chargé. Donc en tant que photographe professionnel, ce petit écran sur le produit Anel, je peux vous dire qu'il fait la différence, car je sais... Où en est ma charge, et donc euh, je peux faire abstraction par exemple d'un certain pourcentage restant si j'en ai besoin de suite. Sinon, bah, une solution euh, pour contrôler le niveau de charge, il aurait fallu prendre la batterie et la mettre dans l'appareil photo, allumer l'appareil photo ensuite pour vérifier la charge. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître minime, mais quand on a un ensemble de batteries à vérifier, cela peut vite devenir embêtant. Alors, selon la marque que vous utilisez, vous pouvez voir si cela vous est utile ou pas. Mais pour l'utilisation du Fujifilm X-H1, si vous êtes connaisseur, vous savez que le Fujifilm X-H1 consomme beaucoup de batterie. Alors, le Anel Pro Cube 2, possède une charge rapide, donc c'est la tendance actuelle, on veut que tout se charge rapidement. Quand on prend la boîte du Anel Pro Cube 2, c'est clairement indiqué dessus, alors mettez 15 minutes de charge et vous partez pour une moyenne de 150 photos possibles, c'est ce qui est indiqué sur la boîte du Anel Pro Cube 2 version Fujifilm. Pour recharger complètement vos batteries, Anel indique sur la boîte le détail de temps nécessaire. Alors pour la marque Fujifilm à titre indicatif, donc si je charge une seule batterie euh, NPW126S, d'ailleurs elle charge aussi les NPW 126. Donc il faut compter 1h30 pour une charge complète. Pour deux batteries en même temps, c'est deux heures de charge pour une batterie pleine. Donc au sujet des batteries NPW 235, il faut compter deux heures pour une charge complète, pour une seule batterie, et 3 heures pour deux batteries pour les charger complètement. Alors attention, donc, tout ceci est donné à titre indicatif donc, et dépend de la marque de votre appareil photo, mais ici c'est indiqué euh, sur la boîte du Anel Pro Cube 2 pour Fujifilm. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du Anel Procube 2 Donc le contenu du Anel Procube 2 est bien complet. On trouve avant tout les plaques de batterie pour les appareils photo Fujifilm actuels, donc avec les batteries euh, NPW126S et NPW235, ainsi que la plaque pour recharger. Euh, des piles rechargeables donc on trouve également les prises de chargeurs donc euh, pour ceux-ci on a des adaptateurs anglais européens et américains donc ce qui est vraiment un chargeur complet et prêt à l'utilisation donc en fait c'est un chargeur dans lequel on va clipser la prise compatible à, à, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez donc du coup en fait c'est un cordon unique avec les systèmes de clipsation complète. On peut aussi trouver un chargeur allume-cigare si besoin de recharger les batteries dans la voiture. Franchement, c'est un produit vraiment complet et fiable d'une marque réputée. Anel est vraiment réputée pour les accessoires photographie, batterie, flash. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir, c'est un fabricant chinois, mais très très fiable. Ensuite, euh, au sujet de la qualité du produit, bah franchement... En le prenant en main, ça respire la qualité. Alors c'est construit dans un métal et c'est vraiment agréable à l'utiliser. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est que le système pour interchanger les plaques entre les deux types de batteries, euh, en fait, c'est celle-ci celle -ci, en fait va se déclipser à l'aide d'une petite broche. Et en fait, c'est le type de broche qu'on peut avoir l'habitude de trouver avec les smartphones. Donc les petites de broches comme ça. Et en fait, ça marche comme ça. En fait, il suffit d'inclure la petite broche ici dans le petit euh, renfoncement, et en fait, ça fait sauter la plaque, et ensuite, on peut changer le type de plaque, hop ici, à clipser. Et là, je change euh, la plaque, je suis passé à la NPW-235, alors que j'étais à la NPW-126, ou 126S. Donc, alors, faut Juste prendre en compte que changer le type de plaque sur ce produit, en fait, il faut insérer euh, ce petit, euh, cette petite broche en fait, dans le petit renfoncement. Par contre, pour les piles, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plaque est aimantée, du coup, et en fait, elle se clipse tout simplement dessus. Et ça, je trouve vraiment super top, parce qu'il n'y euh, a pas besoin de déclipser. Du coup, c'est vraiment aimanté et ça se met euh, tout simplement dessus. Donc ça, c'est vraiment tip top, il n'y a pas besoin de la broche pour ça franchement c'est super cool alors par contre après bon cela se comprend peut-être euh, les piles peuvent être euh, peut se mettre différemment comparé aux batteries euh, voilà parce qu'en fait les, les piles de base elles sont plates donc du coup il euh, n'y a pas de renfoncement ici derrière donc après peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus épais mais un, après un peu plus encombrant mais voilà après dans une fabrication différente peut-être que ça aurait donné un usage encore plus ingénieux que cela l'est déjà mais voilà peut-être pour une version 3 je ne sais pas <rire> alors le Anel Pro Cube 2 possède un port USB alors comme vous le savez aujourd'hui c'est le standard pour euh, recharger euh, les batteries de smartphone par exemple regardez vos prises de secteur de smartphone euh, vous allez voir qu'en fait on peut y brancher un cordon usb euh, à l'intérieur directement et ben voilà en fait le Anel Pro Cube 2 est équipé d'un port USB et en fait, cela permet donc de pouvoir brancher un appareil à recharger directement sur ce port USB. Donc, on peut recharger les batteries pendant qu'on recharge, par exemple, le smartphone. Donc, franchement, le Cube est vraiment euh, très intéressant comme produit. Et si j'avais vraiment envie de vous le présenter, parce que franchement, c'est vraiment utile. Alors voilà, c'est vraiment un produit pour recharger ses batteries efficacement, euh, qui sera rapidement indispensable. Alors le fait de pouvoir en charger deux simultanément est vraiment un gros plus. Mais je sais que la plupart des, du temps, les gens ont une seule batterie à charger. Eh bien, elle sera chargée beaucoup plus rapidement pour être prêt à l'emploi. Donc si vous avez besoin d'un chargeur pour la marque de votre appareil photo, ce produit est beaucoup plus complet que les marques officielles d'appareils photo. Par contre, je trouve qu'il est plus encombrant que la marque officielle. Donc si vous souhaitez l'amener en déplacement, euh, peut-être que le chargeur officiel prendra moins de place donc par exemple si je prends mes chargeurs officiels c'est peut-être plus pratique en transport peut-être que je préférais peut-être l'utiliser ce type de chargeur à domicile donc c'est voilà, une question de goût je pense que ça aurait été bien de pouvoir tout ranger dans le cube en plus donc par exemple les plaques euh, qu'on souhaite amener sur le terrain ça aurait été bien euh, s'il y avait un emplacement hop, un renfoncement pour, euh, pour les mettre à l'intérieur pour éviter de euh, emmener ça et ça sur le terrain mais bon après, euh, dans une sacoche, dans une pochette, ça se transporte très très bien. Pareil aussi pour cette petite broche. Donc j'aurais bien aimé avoir un emplacement pour euh, le mettre à l'intérieur. Ça aurait été tip top. Sinon, le Procube 2 se place facilement sur un bureau. Euh, il a des patins antidérapants. Alors c'est très stable. Hein. Euh, franchement, euh, ça ne bouge pas. Une fois que c'est mis, franchement, c'est très stable. Alors par contre, moi en ce qui concerne, je n'aime pas trop laisser brancher un appareil en permanence. Euh, voilà. Cependant ici, j'ai remarqué qu'en le branchant, il y a une indication « ON » qui s'affiche sur l'écran, puis s'éteint. Donc quand il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Alors, je n'en sais pas plus, mais à mon avis, c'est fait pour. Voilà mon avis sur ce produit. Si vous cherchez un produit tout-en-un pour recharger vos batteries d'appareils photo, c'est une bonne solution. Surtout que c'est un système complet avec des plaques à poser sur le cube. Et cela permet de charger aussi des piles standards. Enfin voilà, vous avez mon avis. Je vous conseille ce produit si vous cherchez un chargeur euh, complet et que vous n'avez pas de chargeur ou si vous souhaitez remplacer votre chargeur officiel. Ce produit est plus intéressant qu'un chargeur officiel. Il est compatible avec tous les types de batteries actuelles des marques. Il faut bien choisir par contre le modèle selon, votre appareil, selon la marque de votre appareil photo. Et il faut savoir aussi qu'il est aussi bien placé en termes de prix par rapport aux marques officielles. Voilà J'espère que je vous aurai fait découvrir ce type de produit qui est une bonne alternative pour recharger ses batteries. Je vous mets les liens en description où vous pouvez acheter ce produit si vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu euh, vers le haut sous la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. A bientôt les amis